Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je veux te le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Emma. Je n'ai, je n'ai ni argent ni or ce que j'ai je veux te le donner au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et je marche je marche je saute je loue mon Dieu je marche je saute je loue mon Dieu au nom jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, je marche, marche, je saute, je loue mon Dieu, je marche, je saute, je loue mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, -toi et que le Seigneur nous bénisse richement. Nous nous levons et nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119. Psaume chapitre 119. Et nous commençons à lire à partir du verset 57. Psaume 119, à partir du verset 57, nous lisons la parole du Seigneur. Ma part, ô éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur et pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent et je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements, de tes jugements, de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances La terre, ô éternel Est pleine de ta bonté Enseigne-moi tes statuts Tu fais du bien à ton serviteur Ô éternel Selon ta promesse Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence Car je crois à tes commandements Avant d'avoir été humilié Je m'égarais Maintenant j'observe ta parole Tu es bon et bienfaisant Enseigne-moi tes statuts des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont crié, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, Car j'espère en tes promesses Je sais, ô éternel, que tes jugements sont justes C'est par ta fidélité que tu m'as humilié Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive Car ta loi fait mes délices Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Et en moi, un cœur pur, renouvelé. Merveillez ton nom, notre Père, et nous te remercions, mon soeur béni, pour ce privilège et la grâce encore d'être dans ta maison dans cette soirée, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni pour la joie que tu nous donnes personne, au travers des choses et des cantiques, et pouvoir élever ton nom par les chants, Tubissant aussi. Et dans la prière aussi, mon sauveur béni. Parce que nous reconnaissons ce que ce nom représente pour nous, Père. C'est vrai, ce nom nous soutient et nous fortifie. Il nous donne de la joie perturbissant quand nous sommes dans la tristesse, mon Seigneur. C'est vraiment une grande consolation de savoir que tu es vivant et aussi toujours présent. Un soutien, un secours, une consolation dans tous les instants. Mon bén-aimé Seigneur et sauveur. Gloire à toi pour ces dons que tu as fait à l'homme. De pouvoir aussi marcher avec lui dans ces bas mondes dans, des mondes, dans des temps difficiles, mais ne me pas être Il sait qu'il y a un consolateur, tu l'es, notre consolateur, mon roi, et nous nous résistons, Père tu me sens, car nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ta roulette et ton bateau nous rassure. Seigneur, merci, parce que tu es vraiment vivant, Père, nous te sommes reconnaissants. Nous n'avons pas peur, Père, parce que nous savons que toi, tu veilles sur nous. Gloire à toi encore pour ce soir et ton peuple qui est rassemblé en ton nom, mon bien mon Père saint Dieu. Et c'est là aussi que nous avons cette certitude que tu es avec nos pères. Au travers des chants, tu nous as aussi bénis, Père saint Dieu. Et nous tenons là maintenant parce que nous attendons de la part, nous encore nous inscrire encore davantage, mon bien-aimé Père saint Dieu. Nous voulons apprendre de ta part, mon bien-aimé Père Dieu, et pouvoir te servir et marcher avec toi C'est ta volonté, Père. Que ton nom soit exalté. Nous pensons à, à tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion, là où ils sont aussi Père qu'ils soient Béni, qu'il soit aussi fortifié, Père, par ta main puissante, mon Père. Nous t'avons prié interromptement de cela, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous a donné aussi ce jour. Et comme nous le disons toujours, chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche de la venue de notre Seigneur. Nous désirons de tout notre cœur que le Seigneur nous trouve vraiment dans la condition dans laquelle il a toujours voulu que son peuple soit. C'est pour ça que nous implorons toujours la grâce du Seigneur qui nous ouvre les oreilles pour que nous puissions être attentifs à, à, à sa parole et surtout que dans notre cœur qu'il puisse aussi nous accorder cette grâce que nous puissions avoir des bonnes dispositions pour que en entendant cela que la parole trouve la place dans notre cœur et qu'elle réellement produise ce don pour lequel tu l'as envoyé ne parle pas jamais dans le vide de notre Seigneur. Et comme nous pouvons l'avoir vu aussi dans les Saint Écriture, depuis la Genèse, qui est donc le livre donc de commencement, il nous a montré effectivement l'importance que rêvait quand il prononce quelque chose. Et, et les choses que nous voyons, que nous pouvons toucher aujourd'hui, ne sont pas venues par des choses visibles comme la Bible le fait savoir, mais par les choses invisibles, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Nous, nous, nous le remercions de ce que à nous, il nous éveille comme l'apôtre Pierre euh, l'a dit dans le second épitre de Pierre, effectivement, au euh, chapitre 3, je pense, que c'est-à-dire, cherche pas à veiller votre attention, par des avertissements, afin que vous puissiez vous, vous souvenir de ce qu'il a été dit, effectivement, par les paroles que les apôtres nous ont apportées, effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir leur dire que dans les derniers jours, il y aura euh, de mon cœur. Effectivement... Donc, nous rappelons, effectivement, ce... et puis, il continue aussi pour pouvoir nous montrer aussi que, peu importe qu'il y ait de mon cœur, ou des gens qui ne veulent pas considérer les choses à cause de ce qu'ils peuvent voir, effectivement, mais ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois. Par la parole de Dieu. Et nous, nous, nous, nous sommes donc appelés toujours dans toutes les circonstances de notre vie, dans notre marche de tous les jours, à pouvoir considérer ce que Dieu considère. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit ne peut pas avoir effectivement aussi une importance pour nous. Ça ne peut pas revêtir une importance pour nous. C'est pour ça que nous ne craignons pas ce que le monde craint. Parce que ça n'a pas d'incidence d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que nous, à nous, le Seigneur nous a dit dans sa parole, ne craignez point. Alors s'il si m'a dit moi de ne pas craindre, pourquoi alors je serai dans l'angoisse c'est parce que il nous a, il nous a, il nous a apporté quelque chose de tellement si important à laquelle il a aussi confirmé effectivement que tous ceux qui ont eu à pouvoir avoir les témoignages ont rendu témoignage que vraiment ce que Dieu a dit, a toujours dit est vrai. C'est pour ça que on nous fait savoir que, que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est pour ça que nous rendons honneur et gloire à ces dieux effectivement de, de tout notre cœur pour euh, la grâce et les privilèges. Quand nous parlons de nos privilèges, c'est vraiment un privilège de croire en lui. C'est comme vous le dit, effectivement, nous avons aussi, aussi cet honneur, cette grâce, de, non seulement de croire en lui, mais aussi de prendre part aussi à ses souffrances d'accepter aussi, de pouvoir, vous, vous souvenez, c'est ce que les, les apôtres ont pu arriver à pouvoir dire là, dans les actes au chapitre 5, et, et lorsque on, on les a enfermés, effectivement, et puis on les a donc flagellés. Et je regardais très bien, je pense que c'est cela qu'ils ont eu à pouvoir exprimer. Et je crois que c'est dans les actes au chapitre 5, ils se réjouissaient d'une manière tout à fait particulière, je pense que c'est cela. Voilà, euh, ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un peu... Je crois que c'est cela, oui. Je crois que c'est possible, Voilà. Mais c'est Et en train de voilà. Voilà, c'est dans le chapitre 5, c'est vrai. Et ça, c'est au verset 39, et dit. Mais verset 41. Hein. Je pense que Verset 38, je pense. « Et maintenant, je vous dis de ne vous occuper plus de ces hommes et laissez-le aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas donc le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et il s'arrangea donc à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les écoutez. « Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il est cessé d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc c'est cela que nous aussi, nous devons être notion, c'est quand même une grâce de pouvoir non seulement croire en lui, mais aussi de, de, aussi de souffrir pour lui. Cette pensée doit toujours être constante dans notre marche de tous les jours parce que cela fera en sorte que quand nous avons des difficultés, il n'y a pas la pensée de découragement qui doit venir, mais la pensée d'encouragement. Oh et surtout et surtout cette pensée encore dans notre cœur où nous savons que la Bible nous fait savoir que nous sommes toujours et dans toutes les circonstances plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés donc effectivement que nous constatons que nous réalisons que comme la Bible dit aussi que qui nous séparera donc de l'amour de notre Seigneur Jésus ces reste les tribulations l'angoisse c'est quand vous marchez tous les jours effectivement, quand vous entendez et ceci si et cela que de menaces pas possible, n'ayez pas peur. Il n'y a rien qui peut arriver à pouvoir nous enfoncer encore plus bas, parce que nous étions plus bas et le Seigneur nous a fait monter. C'est vrai, plus haut donc. Donc c'est à dire que maintenant nous vivons et nous marchons pas par ce que nous voyons, mais par la foi. Et puis, euh, nous savons aussi que l'effet de dire que nous marchons par la foi, cela ne veut pas dire que nous marchons avec les mains. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Nous, nous savons ce que nous possédons. Donc la foi est une ferme assurance, pas d'une chose qui est effectivement que abstrait. Parce que souvent, la plupart des gens, vous savez, Dieu... Je pense par cette parole ici qui nous fait euh, savoir... Tu sais, il y a tellement de choses dans, dans les scènes des Écritures qui nous amènent, qui sont en, nous amènent, nous, en, en tant que croyants, à pouvoir être conscients qu'avec Dieu, nous, nous marchons dans les choses réelles. Et parce que la foi n'est pas une abstraction, mais c'est une réalité qu'on dit, les justes vivront par la foi, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas que ne se contente pas de ce qu'il voit déjà naturel, mais en fait, il est sûr de la chose que Dieu a déjà fait. Ah ben oui, ah ben oui. Et qu'il il est, il, il est certain que cette chose est vraie. Pour lui, en fait, la chose est. est ce qui veut dire que c'est différent de ce que... Euh, non, nous avons comme l'imagination. Ça veut dire que nous ne marchons pas en imaginant que ça serait comme ça. Non, non, mais, mais ça c'est pas, pas la foi en fait. Mm -hmm. que la foi ne marche pas avec l'imagination. On n'a jamais dit que la foi est une imagination. Non, mais souvent nous imaginons. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'imaginer. Non, mais Dieu nous a demandé de croire en fait. Et si vous le remarquez très bien que les Seigneurs, prenons par exemple, quand on nous parle, effectivement, je vais juste donner un exemple pour vous lire. Quand on nous parle dans les scènes d'Écriture, comme le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place, effectivement, lorsque j'irai, je me dis, vous comprenez quand je vais terminer. Mais euh, qu'est-ce qui nous arrive, effectivement, nous essayons d'imaginer. Pour voir effectivement, ah ce sera ah, comme ceci, comme cela. Donc vous comprenez, mais Dieu ne te demande pas d'imaginer. Ah vous dites, mon frère, mais oui, Dieu te demande de croire. Et pour que Dieu puisse aussi arriver à pouvoir t'aider à cela, mais il t'a déjà montré. La ville de perles et de lumière, elle est décrite dans la Bible. Tu as besoin d'exister, de pouvoir imaginer, tu n'as pas besoin parce que tu crois, parce que Dieu te l'a décrit. Mais maintenant, tu vas rentrer dans la réalité de la chose. Donc, ce qui veut dire que, parce que, quand on s'est à imaginer, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on commence à pouvoir un peu se mettre, en fait, dans l'égarement. On n'a pas besoin. C'est pour ça qu'on parle que la foi est une ferme assurance. Donc, je suis sûr, parce que la chose, effectivement, Dieu nous l'a déjà fait voir. C'est pour ça que vous voyez que le Seigneur, et c'est pour ça que c'est important pour le croyant, le croyant, le Fils de Dieu, qui s'accroche à Dieu, ils croient tellement qu'il prient et que le Seigneur leur donne des visions, leur donne des songes. Évidemment, parce que c'est pour ça que il est vraiment nécessaire de prendre du temps dans la prière. Ah oui, c'est pour ça qu'on on, on, on insiste sur le fait il faut que chacun de vous puisse avoir une communion avec Dieu. La communion avec Dieu, ça veut dire que je parle avec lui et je lui m'adresse effectivement aussi ma situation comme un fils comme une fille parle effectivement à, à son père c'est que le Seigneur attend il n'a jamais demandé que nous soyons des gens comme si c'était des gens qui imaginent comment est-ce que Dieu va faire effectivement non, pour, pour l'enlèvement par exemple tu n'as pas besoin d'imaginer oh, et ça sera sur le secours volant tu n'as pas besoin de pouvoir penser au secours volant on te l'a dit <rire> c'est écrit à la voix d'un archange, au son de la trompette du, donc, le Seigneur descendra. Donc, effectivement, la manière dont les choses vont se passer, on te l'a déjà dit. Donc, toi, tu, déjà, ça te donne, parce que quand on te les décrit déjà, tu dois être respecté, mais, mais c'est la vérité, on s'est dit que quand c'est décrit, c'est déjà passé. Donc, pour Dieu, ça ne peut pas ne pas passer, puisqu'on te le montre et ça se passera exactement. Comme il a dit. Donc nous marchons par la foi avec une assurance que les choses que nous n'avons pas encore pu voir naturellement, mais nous les avons vues quand même spirituellement, et nous nous accrochons effectivement à toutes ces choses, effectivement. en réalité. Et, et, et évidemment, vous savez, c'est cela ce que nous devons bien comprendre. Parce que quand on, on, on, on nous parle que nous marchons par la foi, ce que nous, nous devons savoir, ce que cela veut dire. Et c'est comme cela aussi que nous obtenons ce que nous demandons au Seigneur. Pour quelle raison Parce que nous savons que la chose existe. Ah eh ben oui, parce que si toi tu ne crois pas que la guérison existe, ça peut pas aller. Eh ben oui. Bien sûr, c'est sûr, c'est certain, parce que, ah, que Dieu nous aide. Bon, oh, c'est pas le sujet. Nous prenons dans Matthieu dans Luc, au chapitre 24, je voudrais lire quelques versets ici, et puis nous allons nous, nous, nous, nous séparer. Et Luc 24, nous lisons à partir du verset 45, on nous dit, « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils complissent les Écritures. » Nous avons lu ça mardi, et, et il leur dit, « Ainsi, il est donc écrit, que les Christ souffrirait et qu'ils ressusciteraient de mort le troisième jour. Et que la répandance et les pardons de péché seraient donc prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes donc témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour cette grâce et privilège que nous avons encore de nous tenir dans ta maison. personne en ce jour pour que nous puissions vraiment te glorifier, nous t'avons glorifié, honoré, personne en Dieu. Et nous avons toujours soif de pouvoir t'entendre. C'est pour ça que nous nous tenons maintenant devant ta présence pour que tu nous parles encore et pour le peu de temps que nous avons. Nous avons toujours ce désir d'être dans ta maison pour te servir, pour pouvoir te louer et surtout que tu puisses aussi nous nous donner encore la joie dans le cœur pour que davantage nous puissions continuer à pouvoir dans un temps aussi difficile, mais nous avons foi en toi parce que tu es notre bonheur. Sois béni. Je te demande une grâce au nom Seigneur Jésus Christ, mon père. Amen. Voyez-vous, vous vous pouvez asseoir. Donc, voyez-vous que il, il, il, leur, il leur fait comprendre quelque chose qui était tellement aussi important et merveilleux qu'il était avec eux, qu'il, leur disait effectivement, comme il a dit, c'est cela ce que je vous disais. Mais il, il n'avait pas vraiment prêté beaucoup plus d'attention, il n'avait pas réalisé que la chose serait comme ça parce que comme Pierre réalisait toujours, non, Seigneur, c'est pas possible que, non, non. Alors, il dit que c'était ça qui s'était écrit, qu'il fallait que le Christ, effectivement, souffrit et qu'il ressusciterait donc des morts le troisième jour. Et voyez-vous, quand elle a révélé cela, qui serait donc livré à la des païens, Pierre, qui l'aimait tellement, il n'a pas voulu ça. Et alors, quand il a prononcé à Dieu de plaisir, il en arrive effectivement. Il lui a dit non, non, non, non, rien de moi, Satan, parce qu'il est pensé que tu as sont les pensées des hommes. Parce que. Il était venu pour cela. S'il si ne pouvait pas souffrir et qu'il ne passait pas par la mort, eh bien, ceci ne serait pas arrivé. C'est pour ça qu'il dit que les trois jours venaient et et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés, effectivement, en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et surtout le pardon de péché, c'était la chose la plus importante. Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, c'est pour cela que tout ce que le Seigneur faisait, il a prêché, il a prêché, mais il fallait qu'il accomplisse effectivement effectivement, cet acte-là pour que réellement ce qu'il avait dit ait la valeur. Bien sûr, faites bien sûr, effectivement, parce que il fallait qu'il signe effectivement de ce qu'il a eu à pouvoir, pourquoi il était venu. Quand Jean-Baptiste a pu le voir venir dans les eaux, vous vous souvenez de ce qu'il a fait comme déclaration dans Jean chapitre 1, verset donc 29, Jean a dit une chose, ici, il fait part effectivement de cela, il dit, euh, voilà ce qu'il dit, cela. ces choses se passèrent donc, effectivement, je crois que 28 29. ces choses se passèrent donc à Bethany, donc au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, effectivement, il est venu sur la terre pour accomplir ce que l'écriture avait eu à pouvoir dire de lui. Et la chose qui était aussi, parce que, pourquoi est-ce que Adam a été chassé du jardin d'Eden, effectivement? À cause du péché. Donc, le péché a amené la séparation entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que personne ne pouvait arriver à pouvoir monter dans la présence du Seigneur, c'était pas possible. Vous savez, vous connaissez cela, nous n'en pas. Vous connaissez dans ce... et, et, et chaque fois qu'il mourait tous, c'était dans dans le séjour de mort. Vous vous souvenez de cela Donc personne ne pouvait être digne de pouvoir monter dans la présence de Dieu dans cette condition-là, toujours à cause du péché. On l'a toujours répété, toujours ici. Et puis c'est pour ça que pour préserver quand même l'homme, Dieu avait donné un substitut. Toujours cet amour de Dieu pour l'homme, effectivement. Il a donné un substitut. Mais ce qu'il voulait, effectivement, c'est que l'homme se tienne dans sa présence. Parce que dès le départ, vous savez comment cela s'est passé. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il s'est passé quoi Mais Dieu venait, il avait communion avec Adam. Parce qu'il n'y avait pas de péché. Cet homme, effectivement, était vraiment sans péché, puisque Dieu venait, il parlait avec lui. Mais quand maintenant Adam a eu à pouvoir faire ce qu'il a fait, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Dieu est quand même venu pour la communion. C'est pas Dieu qui a imposé la communion, non. Dieu est venu pour la communion. Mais qu'est-ce qui s'est passé L'homme, il s'est trouvé lui-même, maintenant, souillé. Et un pur maintenant d'être dans la parole du Seigneur. Alors le Seigneur lui a posé la question, mais parce qu'il dit mais oh je me cache et, et je ne suis pas je peux pas me présenter devant toi. Mais avant il s'est présenté. Avant tout allait très bien. Il était il était nu c'est sûr et certain tout allait très bien. Et puis maintenant le Seigneur dit mais mais qui t'a appris toi que tu étais nu Parce que tout le temps que moi je venais je parlais avec toi mais tu étais toujours nu. Mais qui t'a appris toi que tu étais nu j'ai entendu ta voix, c'est pour ça que je me suis caché. Mais avant, quand il entendait la voix du Seigneur, il ne se cachait pas. Donc vous voyez, même nous aussi, hein, quand nous sommes vraiment le cœur est pur, effectivement, on va se tenir dans la maison du Seigneur avec Dieu dit, Seigneur, on parle, effectivement, pas pour Mais quand quelque chose est mauvais, il y a que Dieu te bénisse, ma soeur, il y a un problème. On commence à fouiller l'assemblée, on commence à être... On se cache à gauche et à droite, parce qu'on sent que quelque chose ne va pas. C'est ça le problème avec les péchés. Mais le Seigneur n'a pas voulu que vous soyez comme ça. Que Dieu nous aide, parce que nous nous détendons. Mais c'est vrai, frère. Je veux que vous compreniez, frères et sœurs, parce que Dieu n'a pas voulu que nous soyons esclaves du péché. C'est pour ça qu'il est venu dans la forme d'un homme pour, pour te racheter, toi, du péché. Donc ce péché-là qui te fait souffrir, il, est, il a payé. Bien sûr, monsieur. Mais quand il est venu, qu qu'est-ce qu que Jean a déclaré de tout son cœur C'est la plus grande prédication qu'il a fait. Voici l'agneau de Dieu. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il fait Qui ôte les péchés du monde. Donc ça veut dire qu'il enlève tout et il n'y a plus. Parce qu'il est. C'est la force de Satan, ça. Bien sûr. Il sait comment tenir les gens, effectivement, aussi. Mais quand tu Mais je bénis Dieu qu'il soit glorifié. Il est vraiment précieux, notre Dieu. Ah oui, oui, oui, oui. Quand toi tu tombes, Satan te tient. Alors il regarde comment tu vas faire. Mais Dieu t'a donné quoi La répentance. Alléluia. Oui, monsieur. La répentance. C'est vraiment la grâce de Dieu, frère. Alors quand tu te reprends, c'est terminé pour Dieu. Il dit, c'est répandu, c'est fini. Oui, monsieur, qu'il soit restauré. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur toi. Parce que qui s'est mort pour cela Il a payé le prix par son sang. Alors ça veut dire quoi Que tu es libre. Amen. La repentance. Et le pardon de péché sera prêché dans les mondes entiers. Et c'est ce que Dieu a fait pour toi, c'est ce que Dieu aussi a fait pour moi. Lève-nous, nous allons prier. Vers toi monte notre Fils de Dieu puissant sauveur qui demeure Nage, ah. nage, le recouuie je dis, pêcheur, loué, loué soit son amour, loué soit à jamais.